Donc bienvenue et merci d'être venu pour ce sujet qui ne a priori ne passionne pas forcément les foules mais c'est un sujet qui est quand même néanmoins intéressant. ça ne va pas on ne va pas parler que de bycode aujourd'hui, c'est pour ça que on va on va élargir à d'autres sujets qui répondent aux mêmes problématiques et on verra on va comparer un peu les solutions qui existent. Donc merci d'être venu. Euh, bon, les choses un peu ennuyeuses, je vais me présenter, ça intéresse personne, je m'appelle Nicolas Come, euh je travaille à Lectra, c'est Lectra, une entreprise qui est située sur Bordeaux, en France, et nous fabriquons ce genre de, de grosses machines, entre autres, euh, on en a beaucoup, de, de plein de types différents, elles servent à couper du textile, du cuir, euh, des kevlar, et euh, c'est notre cœur de métier. Et bien sûr, on fait des logiciels tout autour, des logiciels pour le hard, et aussi des logiciels qui viennent agrémenter toutes ces machines dans le cloud, avec des services intégrés jusqu'à la découpe, en fait. Voilà. Donc on, on, on a pour clients la mode, l'industrie euh, automobile, et l'ameublement, euh, et, et d'autres. On a, on, on a aussi le, un peu les éoliennes, enfin voilà, on a pas mal de, de clients. Euh, alors, pour la petite histoire, euh, la première fois que j'ai entendu parler de ByteBuddy, donc de cette librairie, c'était à Devox France 2015. Euh, vous trouverez, je vous donnerai les slides plus tard, mais vous avez le lien de la, de la conférence euh, sur cette URL. C'était euh, présenté par Raphaël Winterhalter, qui à l'époque n'était pas Java champion, euh, qui maintenant est devenu Java champion, et qui a écrit cette librairie, et qui la maintient. Et maintenant, on verra qu'il maintient aussi euh, euh, Mokito, puisque j'en parlerai un peu plus tard. Il est, il est contributeur à Mokito, euh, entre autres. Euh, Aujourd'hui, on va parler de cross-cutting concerns. Est-ce que, est que ça vous dit quelque chose, déjà, les cross-cutting concerns Est-ce que vous avez étudié ça pendant vos études, si vous avez fait de l'informatique euh, On appelle ça aussi des préoccupations transverses, orthogonales. Il y a plein de noms pour, ce, pour ces, pour ces, pour ces concepts-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce des préoccupations qui ne sont pas reliées au métier. Donc c'est pas euh, votre architecte fonctionnel viendra jamais vous voir en disant euh, euh, euh, il me faut une, il me faut euh, je sais pas du logging du caching c'est des préoccupations qui sont donc transverses euh, qui nous préoccupent nous les développeurs et pas forcément le métier ou les gens du voilà euh, d'ailleurs quand vous parlez à un product owner ou un architecte fonctionnel je sais pas comment vous l'appelez dans votre entreprise de préoccupations transverses il va vous faire cette tête en général parce que euh, il, ça lui parle pas du tout quoi c'est voilà vous le connaissez mais c'est mon product owner il est très connu hein. Ouais. Euh, <rire> donc, euh, quelques exemples euh, de préoccupations transverses donc de cross-cutting concerns. Il y a le logging, euh, la mise en cache, la, avec le subset de la mémorisation, par exemple, le monitoring, la validation des données, euh, les, les contraintes en temps réel. La plus grosse préoccupation, souvent pour nous, <rire> la persistance euh, et les transactions. Voilà, tout ça, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, hein, mais ça, ça fait partie des, des quelques préoccupations transverses. Alors, tout le problème dans, dans, dans l'environnement typé est Java, euh, c'est euh, quand on veut rajouter ce comportement, euh, on essaie de pas trop infiltrer les, le code domaine justement, le code qui représente en fait euh, votre métier, donc on essaie d'être le plus transparent possible, Il faut pas que ça arrive de manière flagrante dans votre code, euh, faut que ce soit non intrusif du coup. Et on, comme je l'ai dit, on évolue en Java dans un environnement fortement typé, donc euh, ce n'est pas aussi facile qu'avec des, des, des langages comme euh, je sais pas, JavaScript ou des choses comme ça. Euh, il, faut, il faut rajouter ces contraintes indépendamment des types, c'est-à-dire que l'utilisateur par exemple qui va utiliser votre librairie, votre framework, ne devra pas savoir que ça, ça se produit dans son dos, lui il manipule des types, il manipule des API et, et qui sont explicités par vos types, et il ne doit pas savoir qu'en interne il y, a des, il y a des choses qui se passent, ça ne l'intéresse pas, lui il consomme l'API, il consomme un type. Euh, et ça doit rester léger avec une empreinte euh, la plus faible possible, bien sûr. Euh, quelques, euh, quelques solutions qui existent pour répondre à ces, ces problématiques-là, il y en a, a d'autres, hein, bien sûr, mais on va parler aujourd'hui de, de, de ces, trois, euh, ces, trois, ces, trois, ces trois solutions. Il y a la réflexion en Java, c'est pas réfléchir, hein. Vous connaissez tous la, la réflexion, je suppose, enfin peut-être, si vous êtes venus ici, il y a des chances que vous connaissiez. Euh, et pour les autres, c'est pas grave, je vais expliquer ce que c'est aussi rapidement. Euh, la programmation aspect, donc ça s'appelle AOP en anglais, Aspect Oriented Programming, je sais pas si vous avez vu ça, peut-être pendant vos études, c'est vieux, c'est un, un, un, un principe qui remonte, moi j'avais vu ça déjà en 2008, donc on était en Java 6 à l'époque, euh, c'est assez vieux quand même, comme concept. Euh, et la génération de bytecode dont je vais parler un peu plus longuement aujourd'hui euh, la réflexion alors ça se passe dans le package java langue et la réflexion, je ne sais pas si vous avez aussi vu les, les notions de métamodèle de langage, mais en fait, est ce qui, tout ce qui se trouve dans JavaLangReflect, c'est tout ce qui va représenter votre métamodèle de langage, c'est-à-dire accéder aux classes, aux types, euh, qu'est-ce que c'est une méthode, qu'est-ce que c'est qu'un constructeur, qu'est-ce que c'est que... Tout, tous les concepts en fait, qui définissent Java et son langage sont métamodélisés dans le paquet de JavaLangReflect. Ça vous permet de lire le métamodèle des types à l'exécution, entre autres, d'appeler des constructeurs, des, des méthodes, euh, d'accéder à des attributs, parfois de manière pas très safe, euh, voilà. Euh, et euh, en Java, la réflexion se limite souvent à l'introspection. C'est un subset de la réflexion. On fait surtout de l'introspection en fait avec la réflexion. Euh, le problème, c'est que ça a un coût parce que les, les, les, les ingénieurs et tous les gens qui sont euh, qui sont à, qui, sont à la, qui ont créé le, le JDK, la JVM, etc., surtout la JVM, euh, ils ont conçu quelque chose qui s'appelle le Just-in-Time Compiler. C'est quelque chose qui passe son temps à l'exécution, à optimiser toutes les instructions pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et il y, y a des travaux énormes réalisés sur ce Just-in-Time Compiler chez Oracle et chez d'autres personnes, chez OpenJDK, etc., bien sûr, euh, pour, que ça, euh, pour que vous, en tant qu'utilisateur de la, de, la, de, de, de la JVM, quand vous exécutez votre langage, euh, toutes les, les, les exécutions, tous les embranchements que prennent le bytecode, soient optimisés. Et ils ont fait un travail fou parce que c'est l'évolution en termes de performance qui a été accomplie dans la JVM. Et pour ceux qui se rappellent au départ, Java, les gens disaient non, Java, c'est une JVM, il y a un overhead de, de, de mémoire, de temps, ça va être infâme et tout. Maintenant, ben, vous entendez plus trop souvent ce genre de critiques sur, sur la JVM. Voilà. Euh, je vais vous parler maintenant de laop. Est-ce que vous voyez bien ou pas Ce c'est bon, pas très important. C'est pour les concepts globaux de laop. On s'est rendu compte que euh, le, une des problématiques qui, qui, qui apparaissait quand on faisait des, des, des, des applications classiques. On retrouvait les, vous voyez, il y a du logging, du monitoring, du caching, et ces instructions de code, donc par exemple, je fais log, j'appelle mon, mon API de logging favorite, elles étaient, elles étaient disséminées dans le code, dans toutes les classes de, de vos applications. Et ça, c'était pas beau, parce qu'on n'aime pas lire du logging, de, du monitoring et du caching au, au milieu de notre, je sais pas, notre produit, ou notre offre, notre, je sais pas, des, des notions plus domaines, en fait. On n'aime pas du tout voir ça. Du coup, la solution de l'AOP, c'est de dire, je vais définir ces, ces problématiques dans d'autres dans fichiers qui sont à part de, de, mes, de mes classes, de mes fichiers java et je vais venir les injecter, les tisser euh, avant exécution ou pendant, ça dépend parce qu'on verra qu'il y a deux solutions. Je vais venir les tisser euh, dans le bytecode, mais moi je ne le sais pas en tant qu'utilisateur, si j'ouvre le code source je ne je vois pas ces, ces instructions-là puisqu'elles sont dans des fichiers séparés. Mais le résultat final c'est que le, le, le bytecode va les contenir mais elles sont masquées au niveau du code source. Je vais être un peu plus précis. Euh, donc, l'AOP euh, se définit avec ses quatre notions clés. On parle d'aspect. Alors, c'est quand on va décrire euh, une préoccupation transverse. Par exemple, ça peut être le logging, le caching. Voilà. Ça s'appelle un aspect, en aspect orienté de programming. Un, un join point, c'est un point dans le temps de l'exécution de votre programme. Euh, par exemple, ça peut être l'exécution du méthode, l'accès à un attribut. Et ensuite, vous allez décrire avec un advice, donc euh, l'action prise par un aspect, à un point, un join point précis, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand cette méthode est appelée, qu'est-ce qui se passe quand j'accède à cet attribut, qu'est-ce qui se passe quand ce constructeur est appelé, qu'est-ce qui se passe, etc. Et un point cut, c'est ni plus ni moins qu'une façon de regrouper des join points, donc vous pouvez dire, euh, j'en mets un, deux, trois, et hop, je branche tout ça, euh, et ces trois-là sont branchés sur la même advice, par exemple. Donc voilà. Euh, comment ça se passe Par exemple, en Java, si vous avez fait de l'aspect, vous avez très probablement utilisé aspectJ, qui est, euh, qui est un, une librairie, en fait, qui, plus qu'une librairie, puisque c'est carrément un compilateur séparé à l'origine, qui vous permet de prendre les, les codes sources Java, des fichiers AJ, AspectJ, qui décrivent ces contraintes avec une syntaxe qui est relativement proche du Java, on le verra tout à l'heure. C'est tissé, et le bytecode généré, c'est toujours un point de classe, qui est exécutable par la JVM. Donc c'est transparent pour la JVM en sortie. En revanche, ce qui s'est passé avant, c'est là où on, a, on est venu injecter ces notions transverses dans vos programmes. Euh, voilà, ça c'était pour l'AOP. Maintenant on va parler un peu de bytecode Java. Donc voilà, tout le monde sait lire ça, bien sûr. Il n'y a aucun souci, c'est très facile à, à comprendre. Non, bien, sûr, bien sûr que non, parce que bon, là c'est une, une version, euh, euh, on va dire, plus euh, lisible du bytecode, bien sûr. Alors, on peut utiliser ASM pour, pour transformer en fait votre point classe en ça. Euh, et en fait on vous montre comment on charge, on charge des variables en mémoire on les, on les, on les réécrit euh, et, et toutes les, tous les typages avec L, Java, Long String c'est les types dans la JVM donc, comme, tels qu'ils sont décrits voilà. mais bon c'est pas élégant, c'est pas facile, on peut pas travailler là dessus euh, donc on a, on a euh, par exemple ByteBuddy, mais a, il existe d'autres librairies qui se chargent de venir euh, alors vous avez votre langage favori Java, Scala, Groovy, euh, Ruby, JRuby. Euh, vous ce que faisait votre compilo, c'est qu'il générait du, du bytecode. Donc ça, ça marche toujours pareil. Votre compilateur va générer du bytecode. À l'exécution, la JVM en dessous, elle a un interpréteur et un just in time compiler. Bon, il y a plus de choses, bien sûr, mais... Euh, ce que fait, ce fait ByteBuddy, c'est qu'à l'exécution, vraiment, il faut voir que votre programme tourne. Euh, il va prendre votre bytecode, en fonction de ce que vous avez écrit dans ByteBuddy, bien sûr, et il va faire des modifications dans ce bytecode à l'exécution. Et ce qui est fou, c'est que le just-in-time compiler, comme je l'ai dit, fait des optimisations à la volée, à l'exécution du code, et donc il est capable d'apprendre et d'améliorer les performances du coup du bytecode généré par une librairie qui, euh, qui, qui se greffe en fait à votre programme. Euh, on parle pas d'agent, on parle toujours pas d'agent Java, si vous connaissez les agents, si vous avez un pre-main, vous lancez, euh, vous, vous greffez un jar à côté qui, va, qui, va faire ses, qui peut faire ces choses-là, mais là on parle juste d'une librairie, c'est un jar à côté. Voilà. Euh... Vous, êtes, vous utilisez tous déjà certainement la, la, la génération de bytecode sans savoir, puisque si vous utilisez un de ces frameworks et bien d'autres, ou ces librairies, vous utilisez la, la génération de bytecode. Euh, Spring, quand vous faites une, une annotation ad secure par exemple, ben, il va faire un proxy, il va s'assurer que vous avez les droits avec votre utilisateur pour appeler la méthode, sinon il, il va vous dégager en fait. Euh, Hibernate, euh, vous faites du lazy loading, ça se passe comme ça avec des proxys qui sont générés en bytecode. Mockito, vous stubbez, vous moquez une classe, c'est pareil, c est, c est, on va venir, dis, je décrirai comment ça se passe avec ByBody plus tard, on va faire des exemples. Euh, voilà, Google Juice, etc. Voilà. Euh, alors, pour représ se représenter un peu comment on peut implémenter une problématique transverse, non fonctionnelle, euh, on va par parler du cas d'école, vous l'avez certainement déjà vu pendant vos études, c'est quelque chose que vous apprenez quand vous faites de, du développement. Vous savez ce que c'est C'est oui, c'est Fibonacci, c'est la définition naïve de. Enfin, bah, si on l'implémente de manière naïve, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle récursivement, en fait, avec f de n-1 plus n de f-2, si n est supérieur à 1, et euh, les autres cas, voilà. Donc ça, c'est la défi En effet, c'est Fibonacci. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple Parce que si vous prenez l'arbre d'invocation de Fibonacci, vous voyez qu'il se divise en, en deux grosses branches. Là, j'ai pris Fibonacci de 7, et on voit quoi Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, bah, on voit. Par exemple, Fibonacci de 4 est appelé euh, 3 fois, au moins. Euh, Fibonacci de 5 est appelé 2 fois. Et donc, si on l'implémente de manière naïve, la récursion va faire qu'on aura plusieurs fois le même appel. Et donc, on va, on va parler de mémoisation, qui est une, un subset de la mise en cache. Qu'est-ce que c'est C'est de, de dire, puisque ma fonction est pure, si euh, j'appelle Fibonacci de 5, euh, le résultat sera le même tout le temps. Donc, je peux le mettre en cache. Et si je le mets en cache euh, je n'ai plus à le recalculer. Donc, tout l'arbre en dessous de récursion, je n'ai pas besoin de faire les appels. Si je les avais déjà calculés au préalable, par exemple, dans l'autre niveau, je n'ai pas besoin de le recalculer dans, de l'autre côté. Puisque je connais déjà le résultat et on peut imaginer qu'avec des chiffres énormes de, de Fibonacci, enfin, des, si on l'appelle avec Fibonacci de. Je crois qu'il suffit de mettre 43 pour flinguer mon Mac, par exemple, là. Euh, c'est pour ça que je vais prendre tous mes exemples avec 42, d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, et, et du coup, bon, voilà, euh, on, on va passer à une démo. Donc, euh, voilà, je vous ai expliqué Fibonacci, définition euh, naïve. Euh, j'ai euh, écrit la fonction compute dans, dans une classe qui s'appelle Fibonacci, qui me retourne si n est inférieur à, à, ou égal à 1, n, sinon récursi, récursion. Donc, voilà, c'est une récursion vraiment vraiment naïve, quoi. Euh, donc on va d'abord regarder l'aspect, donc je vous ai dit, euh, bon déjà, euh, j ai, j ai ma, donc, je suis dans ma classe Fibonacci et j'ai mis un package mémorisation. Et là, je vous disais que le, le, la syntaxe aspectJ, c'est très proche de la syntaxe Java, euh, j'ai écrit un aspect ici. Ce mot-clé, euh, il n'existe pas en Java, c'est vraiment, vraiment, vraiment un aspect. Bon, j'ai utilisé une HMAP, alors euh, on, je n'ai pas fait ça propre, hein, c'est pas des, des HMap concurrentes, enfin qui gèrent les accès concurrents. C'est vraiment un truc de base pour faire comprendre la, la, la, la mise en cache. Euh, là, euh, j'utilise une map, une simple map, pour mettre en, en cache mes appels de Fibonacci en fait, avec paramètres d'entrée, résultat. Euh, je vous parlais du point cut tout à l'heure, euh, et je vais dire à chaque fois que j'ai un appel, alors peu importe le nom de cette méthode, à chaque fois que j'ai un appel à la fonction compute. Je, ça c'est mon matcher en fait mon, je, je dis en gros euh, si j'ai un appel à la fonction compute avec un argument qui est de type int et qui a pour cible un objet de type Fibonacci alors voilà mon advice, et l'advice elle est là alors il y a plusieurs choses en aspect il y a, euh, be, il y a before je crois after et around où je ne me rappelle plus exactement des mots clés, bon là j'ai utilisé around et ça permet d'intercepter le paramètre d'appel le paramètre potentiellement de, de, de sortie ou de ne pas appeler la méthode et c'est ce que je fais ici, je dis si j'ai déjà la réponse en cache, tu, tu n'appelles pas le, le proceed, ça, ça dit continue l'exécution normale du programme, euh, et appelle avec les paramètres tels que les étaient fournis en entrée, c'est-à-dire je vais appeler Fibonacci de 5 par exemple, je vais l'appeler si je ne l'ai pas en cache, et, je, et ensuite je le mets en cache. Voilà. Euh, je vais illustrer ça avec un test, Donc j'ai écrit les tests en, avec test ng, euh, je fais 50 invocations de fibonacci de 42 et euh, je vais faire un total et j'en fais une moyenne pour voir à peu près combien de temps ça a pris. Donc je parlais de de fibonacci de 42. Donc là je lance mon test et on voit que bon voilà, c'est pas du c'est pas très précis mais à chaque appel, on voit que ça prend plus d'une seconde pour euh, c'est quand même assez long, c'est relativement long d'appeler euh, sans faire de stack overflow euh, d'appeler fibonacci de 42 parce que 43 ça fait je crois que ça faisait une stack overflow enfin bon. Euh, voilà. Du coup, on voit qu'il y a le résultat de 267 millions, etc. Euh, donc j'arrête mon calcul, et en fait, là, euh, j'ai compilé du, du, code, du code Java classique. Mais, si je vais, par exemple, dans mon pomme xml, euh, je peux avoir en dépendance aspectj runtime, aspectj weaver, qui est le tisseur, donc le compilateur. Bon, TestNG, c'est une dépendance de test, on s'en fiche. Et, et en fait, ce qui se passe, euh, là j'ai mon répertoire target, donc mon bytecode a déjà été compilé si je le supprime. Et que je dis maintenant, je, vais, je peux passer directement dans l'IDE et dire, je n'utilise plus, bon bien sûr il faut installer les jars. Euh, j'utilise l'aspect J compiler, Donc je vais prendre en compte euh, l'aspect que j'ai décrit de mémorisation qui est ici, dans mon code. Et là ce que va faire le tisseur, c'est qu'il va prendre cette, cette recommandation sur l'exécution du code, et il va, un, il, va mettre, il va imbriquer des instructions dans le bytecode à la compilation, et il va le mettre dans mon, dans, mon, dans mon bytecode. Donc si je reviens dans le test, là je vais le compiler, du coup mon IDE va le compiler avec AJC, le compilateur euh, AspectJ, et on va voir ce qui va se passer. Pof, voilà, 50 exécutions. Et si je vais à la fin, temps moyen, en millisecondes, on est en millisecondes, on n'est pas en secondes là, donc on va, ça, ça prend rien quoi. Et oui, pourquoi Parce que j'ai mis en cache, euh, j'ai appelé, appelé euh, qu'une seule fois euh, en fait les les différents euh, les dif un, un même niveau je ne l'ai appelé qu'une seule fois. Une fois que je l'ai eu calculé, je n'avais plus besoin de le rappeler pour les autres euh, niveaux, vous rappelez du graphe. Voilà. Donc ça c'est euh, je l'ai implémenté avec euh, les, la programmation aspect. On, fait, on peut faire plein d'autres choses, hein, du logging, on peut dire qu'entre telle méthode, euh, je fais du log, je je je, je enfin, tout, tout ça, ça, ça permet de résoudre ces problématiques là. Ensuite on va voir que euh, si vous faites du spring et du spring boot, euh, vous pouvez également implémenter la même chose. Donc j'ai fait une appli Spring Boot là et là, euh, elle fait rien de particulier, elle lance, elle expose un serveur web. Euh, j'ai un service Fibonacci, alors euh, je l'ai noté service euh, comment Spring Boot avec Spring, et il fait, euh, voilà, on voit qu'il fait la même, les mêmes appels récursifs. Euh, Là, ce qui est bien avec Spring Boot, c'est que nativement, enfin avec une dépendance en plus, hein, euh, vous pouvez mettre des annotations aspectJ. Donc ça c'est vraiment du, euh, si, je montre, euh, si je montre les, les imports, c'est vraiment du org, aspectJ, langue annotation, et Spring Boot le gère avec le bon plugin. Et là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que je le décris dans des annotations. Je pourrais aussi prendre le choix de le décrire dans un fichier à côté, mais je les décris par annotation. Donc j'intercepte les appels et je fais la même chose. Soit je les encage, soit je continue, je fais proceed, et, euh, et j'appelle ma voilà. Donc si je euh, ma, oui j'ai une ressource REST en fait qui va, me, qui va me servir sur une URL en local là sur localhost. Euh, si je mets slash 42, ça va me calculer Fibonacci 42 par exemple. Je bon, je fais ni plus ni moins que d'appeler mon service euh, par euh, par le, le euh, par la ressource par mon endpoint. Donc je vais, je, je vais juste démarrer mon serveur Spring Boot pour exposer la ressource REST qui fait la, mémo, qui fait la mémorisation. Voilà, je repasse en plein écran. Très... Voilà. Euh, donc, euh, si j'appelle, là vous voyez, on ne va pas bien, mais dans l'URL, j'ai appelé fib slash Fibonacci, qui met à ressource REST, slash 42, sur mon appli Spring Boot. J'ai mis des annotations à Spectre. Donc, qu'est-ce qui se passe Premier appel. La première fois, ça prend deux secondes. Donc c'est beaucoup. Euh, bon, il y a l'overhead de Spring Boot, etc. Mais par contre, si je le rappelle, zéro. À peu près, zéro. En fait, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Spring Boot, l'implémentation par défaut des aspects n'est pas, euh, pas euh, implémentée avec AspectJ. Elle est implémentée euh, avec des proxys dynamiques Java. Et ce qui fait que, en fait, ce qu'ils mettent en cache, c'est le premier appel. Ils ne gèrent pas la récursion. C'est-à-dire qu'en fait, il met en, en cache Fibonacci de 42, il s'arrête. Il ne va pas plus loin. Donc au prochain appel, il aura déjà le résultat. Mais euh, par défaut, vous pouvez dire à Spring Boot d'utiliser AspectJ, mais par défaut, il va le faire sans passer par, par, par AspectJ pour intercepter chacun des appels. Donc ça marche, mais il faut faire attention parce qu'on peut vite se tromper et il euh, faut faire, toujours faire des tests pour voir si, si euh, ça, ça fait ça fait explicitement ce qu'on attendait. Euh, je m'en suis rendu compte en, faisant, en préparant ce, toute, toute, toute cette démo euh, donc voilà donc ça c'était euh, la partie Spring Boot on peut faire de l'aspect en annotation mais on peut aussi la faire voilà. euh, je, il me reste 29 minutes ok. Euh, et on, on va terminer avec la même chose en ByBuddy donc voilà, avec ByBuddy plutôt donc je vais dans mon Pum XML pour commencer, ah oui, faut, je passe en mode présentation, excusez-moi. Donc mon euh, pom.xml, qu'est-ce qu'il contient euh, Bon, oubliez le jmh, c'était pour faire des, des mesures, de, des, des benchmarks. Euh, il a juste ByteBuddy, NetByteBuddy, en version 1.7.5, c'est un jar, il va le prendre à la, à, à la compilation, en dépendance. Euh, et toujours ma librairie de test, voilà, c'est tout ce que j'ai. Euh, et donc, si je vais voir comment j'ai implémenté ça avec ByteBuddy euh, j'ai toujours ma classe fibonacci donc voilà elle fait la même chose bon sauf que je log le nombre je, je je fais un print du nombre d'invocations euh, à, à la méthode compute ça va être intéressant euh, et j'ai un, une j'ai une classe java qui s'appelle mémorisation là j'ai la même chose j'ai un cache et voilà ça ce que je vais vous montrer plus tard là aussi ça, ça c'est ByteBuddy alors ByteBuddy buddy c'est implémenté de manière assez élégante, c'est un DSL en Java. Vous avez juste à lire la documentation de ce DSL. Qu'est-ce que vous faites Vous dites, j'instancie un nouvel objet ByteBuddy, qui est le point d'entrée de la librairie. À l'exécution, je vais faire, c'est là où j'en parlerai plus, de manière plus détaillée sur les autres exemples plus tard, je fais un, je fais un héritage à l'exécution dans le ByteCode de la classe passée en paramètres. Pour toutes les méthodes qui s'appellent, il y a des matcheurs hein, avec ByteBuddy, pour toutes les méthodes qui s'appellent Compute, je les intercepte dans cette classe, donc c'est ma classe euh, ici. Tu cherches, ça dit à ByBuddy de chercher une méthode qui matche euh, les paramètres et les, les types de retour de cette méthode. Je les charge dans le loader actuel, j'en fais une nouvelle instance. Le new instance, c'est le même new instance que dans le Java Lang Reflect, c'est-à-dire je, je peux faire une nouvelle instance de mon objet euh, cible. Et là pour l'utilisateur c'est transparent, il manipule le même type. En revanche, j'ai implémenté l'interception, qui est la même chose. J'ai mis une, une lambda Java 8, parce que je pouvais me le permettre là dans ce cas-là. Euh, et je fais la même chose, c'est-à-dire que je calcule le résultat si je n'ai pas la valeur dans le cache. Voilà. Euh, donc là, si je vais dans le, dans le test, on peut. Voilà. On va voir pourquoi on peut utiliser ByBody pour faire des librairies, d'ailleurs. Donc là, j'ai mon setup de test. Donc je fais ma nouvelle mémorisation, je suis utilisateur de, ma, de, de mon service, mémorisation, euh, pardon, n'importe quoi. J'ai ma j ai, j ai, j ai, Mémorisation, c'est ma librairie, par exemple, que je suis en train d'écrire. Je dis, donne-moi une mémorisation de la classe Fibonacci. Si vous vous rappelez, c'est juste le point d'entrée de ici, off. Mémorisation, off, mon type. Voilà. Donc si je reviens, en fait, dans mon test, euh, je dis, fais-moi une mémorisation de la classe Fibonacci. Là, on n'est pas du tout à la compilation, hein. euh, j'ai rien fait. Euh, voilà. euh, je fais 50 invocations de Fibonacci 42 et je, je, je vois ce qui se passe. Donc là, si je le lance si ce test, c'est la même chose. Donc vous ne fiez pas sur le résultat des temps, ça ne veut rien dire, on n'a on, on pas fait de warm-up sur la JVM, etc. Euh, mais on voit, pardon, c'était pas ça que je voulais montrer, tous les tests j'ai pris une exécution en particulier, sur tous les tests, on voit que voilà, ça m'a pris une milliseconde contre deux secondes, etc. Donc c'est très très rapide aussi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'exécution de, de mon programme, de mon test en l'occurrence, euh, ByteBuddy est venu prendre le bytecode à chaud et il a dit, tiens, j'ai trouvé la méthode compute, donc ça tombe bien, tu m'as décrit dans le bytecode compilé de cette classe quelque chose à faire, il copie-colle le bytecode de cette méthode intercept et il le met... Euh, il l'optimise bien sûr, mais il le met partout où euh, il y aurait eu la méthode compute en fait. Donc vous ne le voyez pas, hein, tant que, là il faut réaliser que vous êtes un utilisateur de librairie, donc vous en fait vous utilisez mémorisation. vous ne savez pas ce qu'il y a dedans en fait, mais c'est un jar en fait, hein, c'est ByteBuddy. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que si j'utilise au lieu de ByteBuddy en fait, au lieu de ByteBuddy en fait, l'implémentation standard, donc voilà pourquoi c'est transparent pour l'utilisateur. Hein. Dans un cas j'utilise mémorisation of euh, Fibonacci et dans l'autre cas je fais un new Fibonacci. Et là, si je le lance, ben, on va se retrouver avec les mêmes problèmes de performance, A euh, savoir, voilà, ça prend euh, plus d'une seconde par exécution de Fibonacci 42. Euh, donc voilà. Donc ça, un, on va rentrer en plus en détail maintenant dans, euh, voilà. Ça c'est les. J'ai fait quelques tests avec JMH pour voir la différence. Fibonacci brut, on est sur une seconde à peu près en moyenne. Aspect J, on est à 0,13, enfin négligeable, millisecondes. ByteBuddy, on a un peu plus gros overhead parce qu'on est à l'exécution et pas à la compilation, et Spring AOP, deux la première fois, puis après c'est immédiat, mais je vous expliquer pourquoi, parce que le proxy ne met en cache que le premier appel, enfin le sommet de ma pile d'appel, donc le Fibonacci de 42 et pas les sous-appels récursifs. Donc en fait, sous le capot, euh, aspect J, on peut avoir plusieurs options, le tissage à la compilation, le tissage après la compilation euh, sur les classés JAR, le tissage au chargement, vous pouvez donner l'agent à aspectJ pour qu'il aille faire la même chose, mais comme ByteBuddy à l'exécution. Ou alors, et, alors le, le gros avantage de, de l'aspectJ, c'est que vous pouvez tout intercepter. Voilà. Spring AOP, euh, ça marche par proxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implémentation, si vous êtes dans la doc de, de Spring Boot, ils disent « si ce que vous essayez d'intercepter est décrit par une interface, je fais un proxy dynamique en Java » sinon j'utilise cglib, qui est une autre librairie de, de génération de bytecode, pour euh, générer le proxy dans le bytecode directement. Et ce que je disais, c'est que bon, là, on a vu qu'il y avait un petit problème parce qu'il ne fait pas les appels récursifs, mais si euh, vous voulez utiliser AspectJ à la place du moteur, euh, vous pouvez le dire à Spring Boot par je ne sais plus quelle annotation, parce que tout a une, une annotation dans Spring Boot. <rire> Et euh, vous pouvez dire, non, je, je, je, je squeeze ça, utilise ma dépendance dans mon pomme pour faire de l'aspect. Voilà. Alors là, euh, je suis désolé, j'ai fait un peu des, des, un excès de bullet points. <rire> mais c'était, en fait, je vous renverrai les slides plus tard, mais c'est pour faire des comparatifs euh, sur euh, les avantages et inconvénients de chacune des solutions. Euh, L'aspect, c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a un, parce y a un, un overhead et vous utilisez... Moi, le gros inconvénient que je vois, c'est que vous n'utilisez plus le compilateur Java, enfin Javac, vous utilisez euh, AJC, le, le compilateur d'aspect euh, J. Ou alors, vous pouvez passer ça, c'est si vous ne souhaitez pas passer par l'agent voilà, Le DSL est dur, enfin le, la syntaxe est un peu dure à apprendre, il faut savoir ce que c'est un point count, un advice. C'est souvent qu'on on lutte avec ça, moi j'ai lutté pas mal, c'est très difficile à comprendre. Euh, par contre, c'est très performant, c'est non intrusif puisqu'il y a zéro ligne de code dans mon code d'origine, et le périmètre, on, le périmètre, on peut virtuellement euh, accéder à tous les appels euh, de la JVM sans, sans limite. Voilà. Spring AOP, comme on l'a vu, c'est pas vraiment de l'AOP, puisqu'il utilise euh, Java Dynamic Proxy, etc. On ne peut intercepter que les méthodes publiques des composants seulement. Donc les composants en Spring Boot, c'est tout ce qui est components, service, euh, qui est aussi un composant, mais voilà, c'est tous les bins injectables là. Euh, et euh, vous êtes dans les. Alors voilà, c après, c Spring, Spring Boot, c'est un framework, donc vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'un framework pour faire juste ça. Quoi. ça sert à... enfin, si vous êtes déjà dans, un, dans Spring Boot, tant mieux, peut-être que c'est bien, bien d'utiliser ça, sinon, il n'y a pas d'intérêt de, de tomber toutes les dépendances de Spring Boot. Quoi. Voilà. Et puis, c'est facile de migrer vers aspect J. ByteBuddy, il n'y a, a, a pas de compile time, donc en fait, tout, tout est à runtime, mais on peut le voir comme un avantage aussi, puisqu'il n'y a aucun overhead de configuration à mettre en place, vous avez juste un jar à dépendre et c'est tout, c'est fini. Vous pouvez, c'est une librairie, l'autre gros avantage, c'est que c'est une librairie, euh, elle, est, elle est très lightweight, vous avez un DSL en Java, c'est-à-dire que vous avez la complétion dans tous vos IDE, vous vous y retrouvez très facilement, c'est très performant aussi, et surtout, ce dont je n'ai pas parlé, je vous montrerai peut-être plus tard à la fin si on a le temps, on peut écrire des agents Java euh, de la même manière que j'ai utilisé le DSL, là, de manière ultra facile. Vous, vous, vous utilisez le même objet ByteBuddy pour, euh, pour écrire un agent qui va intercepter des appels à l'exécution et faire n'importe quoi entre, avant, après, tout ce que vous voulez. Alors, ByteBuddy, c'est un, une librairie open source, les sous licence Apache, euh, elle est utilisée, comme j'ai dit, depuis Mokito 2.1 euh, par Google Basel et bien d'autres, là il y a le lien vers toutes les librairies qu'ils utilisent. Euh, euh, voilà le repo sur Github, euh, et voilà le site de documentation, slash euh, euh, toutes les infos que vous voulez trouver. Alors pourquoi ByBuddy Parce que c'est léger, c'est facile à utiliser, euh, comparé à CGLib, Bicel ou ASM, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait, qui ont utilisé ces librairies pour générer du bytecode, il y a un certain temps d'adaptation pour apprendre. Euh, ça permet d'écrire ses propres librairies, euh, bon, tout le monde ne veut pas écrire ses propres librairies, mais euh, c'est quand, euh, quand même vraiment agréable de pouvoir le faire. Pourquoi Parce que par exemple, là, euh, si vous décompilez euh, ces instructions Java à gauche en euh, équivalent ASM avec le pattern visiteur, vous voyez que vous devez apprendre pour faire de l'ASM toutes les instructions qui sont quand même très très proches du bas niveau de la, de la JVM, c'est-à-dire visite le label 10, visite line machin type l'instruction vous faites vraiment les, les, les invoke, les, les, toutes les invocations il faut, faut, faut connaître vraiment euh, les instructions plutôt de la syntaxe une syntaxe de machine à pile de la JVM parce qu'en fait la JVM n'est plus, plus ni moins qu'une machine à pile qui prend vos instructions bytecode et qui les dépile une à une et qui, qui les met dans des frames, c'est les fonctions, et euh, qui les dépile et qui les exécute. Mais là il faut, c'est un peu l'assembleur, entre guillemets, de la JVM. Donc c'est pas facile à faire et peu de gens veulent s'y frotter. D'où ByteBuddy. C'est ça qui est, qui est vraiment bien. Donc je vais, vais m'attarder un peu plus sur ByteBuddy maintenant. Il me reste un petit peu de temps. Euh, donc je repars dans mon IDE, voilà, très bien. Projet ByteBuddy tout en haut. Alors, vous, vous étiez à la keynote d'ouverture de, de, de Sébastien Blanc et de ses enfants, et ben moi, <rire> je suis resté, enfin, euh, je suis resté enfant. Du coup, je dis des chats encore. C'est un peu, euh... et tout le monde sait qu'un chat c'est un nom, comme on l'a vu, et puis un estomac. Et c'est juste ça en fait. Il n'y a rien d'autre en fait. Un chat c'est ça. Si vous en avez, euh... et puis des fois il vomit accessoirement. Bon, voilà. ouais. Ouais. Et donc là j'ai fait un set et c'est l'estomac du, du chat. Bon, voilà. Euh, après on verra l'autre domaine, on s'en fiche un petit peu. C'est pour les autres exemples. Euh, donc je vais dans la partie test. Hop. Alors, euh, je vous ai parlé du DSL de ByteBuddy qui est très très élégant. Là, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, c'est transparent pour l'utilisateur de votre librairie. C'est-à-dire que le chat que j'utilise là, le 4 que vous avez vu, la classe 4, l'utilisateur il va utiliser la même API. Donc lui, il va faire set name, je le nourris avec des, des lasagnes parce que c'est Garfield, et euh, encore plus de lasagnes parce que c'est Garfield, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, il dit, euh, dans mon test, j'asserte que l'estomac le, le, contienne seulement lasagne et plus de lasagne, et que son nom soit égal à, à Garfield. Donc si je joue ça, le, le test passe, bah, étonnamment. Euh, voilà. euh, et là, par contre, si je décommande ça, euh, alors si je ne me trompe pas, c'est bon. Donc si je décommande ça et que je réexécute le test, j'ai juste rajouté une interception hein, dans le bytecode. Ah, ça ne marche plus. Et pourquoi alors, On ne trouve plus des lasagnes et plus de lasagnes. <rire> Qu'est-ce que... Ouais, ok. Bon, on a fait un crossover entre Garfield et, et Alien. Donc super. <rire> euh, ouais, enfin, on ce qui se passe dans ce Strange Feeling Interceptor. <rire> c'est euh, ByBuddy qui me permet de dire à chaque fois que tu as l'appel la, la à la méthode getStomac, tu l'interceptes dans ce, cet intercepteur, et qu'est-ce que c'est cet intercepteur Je vous ai dit, il y a une seule méthode, c'est du plain Java encore, hein, c'est du Java. ByBuddy, il a des matchers, donc il regarde jamais le nom de la méthode, il s'en fout complètement du nom de la méthode. Ce qu'il va regarder, c'est le type de retour et les paramètres. Bon là, en l'occurrence, il y a un callable. Voilà. Super call, c'est pour dire, tu me prends, parce que vous vous rappelez de ce que j'ai fait dans le dans le test, c'est que j'ai dit, tu m'en fais une soupe, tu me fais, tu fais un héritage pendant l'exécution de mon programme de cette classe. Donc, il va mettre vraiment dans le class loader une nouvelle instance de classe qui sera classe avec un UID incompréhensible, quatre plutôt avec un UID incompréhensible. Il va la mettre dans le class loader mais pour l'utilisateur, il voit pas. Il pense qu'il appelle toujours un chat, mais il appelle un sous-chat, en fait. <rire> ouais ou un, non, pas sushi, mais susha, oui. Et du coup, ce qui se passe dans... Oh, désolé, j ai, j ai, les blagues des fois c'est un peu euh, limite. Et euh, donc, euh, Intercept, donc, ça permet de dire à ByBuddy, utilise-moi cette méthode à chaque fois que tu as l'appel à, euh, à, à la méthode d'origine. Et là, c'est pareil, tu me fais l'appel d'origine, je rajoute à l'estomac un bébé alien, et je retourne le set d'origine. Voilà. Et euh, en Java, on ne fait jamais rien dans les exceptions, donc euh, j'ai mis une jolie euh, printstack trace. Parce que c'est connu, on fait jamais rien dans les exceptions en Java. Quoi. Voilà. Euh, donc, voilà, ça c'est donc je reviens à mon test. Euh, ça, c'est le premier exemple. Donc, voilà, je peux intercepter facilement des choses. Mais je peux faire des choses euh, grâce au DSL de ByteBuddy beaucoup plus euh, élégantes. Par exemple, je peux dire, sur la classe chat, à chaque fois que tu auras l'appel à un getter ou un setter, ça, c'est un matcher autodéfini dans ByteBuddy, tu l'interceptes à un getter-setter-interceptor, tu le charges dans le classe order et tu m'en fais une nouvelle instance. C'est toujours un chat pour l'utilisateur. Et là, je fais un set name et un get name, donc j'aurai deux appels à un setter et un getter. Et en fait, ça, un... on peut imaginer que c'est un logger. C'est une... une préoccupation transverse. C'est un logger, ça, par exemple. Donc, si j'exécute ce code, on voit que j'ai eu un call to set method et call to get method Et l'utilisateur, il, est... il utilise toujours le même chat, là, mais il ne sait pas que moi, j'ai fait des... des choses pour voir ce qui se passe. Et en fait, si je vais dans le getter setter interceptor, là où c'est fort, c'est qu'on peut utiliser avec Byte Buddy. Vous allez me dire, en Java, on est dans un environnement typé, comme je l'ai dit. Je ne connais pas mes types. Les getters, ils peuvent me retourner euh, virtuellement n'importe quoi. Par exemple, si vous utilisez des vieux Pojo, euh, voilà. Euh, on fait plus trop ça d'ailleurs, les getters setters, c'est tellement de euh... <rire> Voilà, vous faites tous du DDD, alors vous faites plus de getters setters, normalement. Et bon, voilà, là j'ai dit, euh, bon, si vous utilisez Hibernate, malheureusement, il y a encore des getters setters à écrire. Quoi. Et du coup, euh, ça, ça veut dire que euh, le nom de la méthode n'importe pas. Par contre, je ne connais pas le type à l'avance à l'exécution, donc j'ai un objet. Et je dis que c'est un type runtime, donc je ne le connais pas. Et là, euh, ben, ça me permet quand même d'intercepter la méthode et de, et de dire, euh, je, je l'exécute quand même, mais je fais ma préoccupation transverse ici. Bon, elle est pas très préoccupante cette préoccupation transverse puisque je fais un println. Hein. Euh, voilà. Et du coup, je fais pareil sur les setters. heures. Hein. Là, de la même manière, je dis que j'ai, je prends le premier argument de ma méthode. S'il y en avait plusieurs, je pourrais faire argument 1, argument 2. Ça, c'est ByBody qui expose ses annotations. Et j'ai toujours ma méthode d'origine, enfin euh, de la classe euh, super. Voilà. Et je, je l'appelle et je fais mon, mon interception. Donc, c'est quand même plutôt élégant euh, pour écrire une petite lib qui fait des choses. Euh, voilà. euh, bon, vous connaissez tous Mokito, mais est-ce que vous connaissez Cosmopolitan C'est un autre cocktail. Non, mais c'est normal parce que ça n'existe pas. Euh, C'était pour l'exemple, en fait, j'ai écrit juste euh, une, une vieille implémentation de, de Mokito qui ne fait rien du tout, en fait. Hein. Mokito, par défaut, si vous lui dites moque-moi un objet, vous appelez n'importe quelle méthode, il vous fait quoi Il vous fait nul. Voilà, il fait nul surtout, et c'est ce que j'ai fait juste avec ByBuddy pour montrer comment... Bon, Bien sûr, c'est beaucoup plus avancé dans, dans Mokito, puisqu'ils utilisent ByBuddy de manière beaucoup plus avancée, mais euh, moi j'ai voulu implémenter vite fait, euh, très rapidement et très salement, euh, un Mokito. Donc, voilà. Et pour montrer comment ça peut être simple avec ByBuddy de comprendre ce qui se passe. Là, en fait, je moque mon objet 4 exactement comme vous le feriez avec Mokito. Hein. Euh, donc j'ai mon mock et je fais setName set name et voilà j'assure que mon, que mon nom est nul puisque le set ne fait rien et le get va vous dire nul. Donc ça passe. Et comment ça marche Je vais voir dans mon, dans mon cosmopolitan .mock. bon C'est une instance statique que j'ai appelée cosmo ici et elle fait mock moi à la classe. C'est toujours un type ici, hein. je ne sais même pas ce que c'est à l'exécution, c'est un type. Et du coup, bon, si je vois mon cosmo, voilà, j'ai une seule méthode. Et le mock est implémenté comme ça. Je prends mon type, je ne le connais pas. Tu m'en fais une sous-classe à l'exécution, pour toutes les méthodes, là il faut s'accrocher un peu, qui ne sont pas natives, ou qui ne sont pas la méthode equals, ou qui ne retournent pas void, c'était pour des raisons, de. j'ai fait ça pour, parce que j'étais un flemmard en fait, mais euh, pour toutes ces méthodes-là, tu l'interceptes avec la fixe value qui est nulle. Et donc ça veut dire que là, Buddy nous, nous prédéfinit des intercepteurs, et là c'est un intercepteur, il retourne tout le temps nul en fait, peu importe la méthode appelée. Voilà, je le charge et vous connaissez le reste dans, la, dans le class loader. Et là, voilà, c'est une implémentation vraiment bateau d'un truc qui moque quelque chose, mais vous pensez bien qu'on peut rajouter tout un tas de comportements si on le voulait, comme le fait Mokito par exemple. Voilà. Mokito utilise aussi Obgenesis, développé par Henri, Henri Tremblay, pour, pour faire toutes les instantiations et les appels aux constructeurs, voilà. En plus de ByBuddy. Donc, euh, oui, Donc, je reviens à mon test. Donc ça, c'est comment implémenter euh, bah, un, petit, un petit framework de, mo de mock plutôt, voilà. Vous avez peut-être utilisé Fein, vous connaissez Fein, euh, c'était développé à l'origine, c'est en Java et ça a été développé à l'origine, je crois, par, euh, ah, je sais plus, une start-up enfin, californienne branchée quoi, je ne sais plus laquelle, il y en a beaucoup. Et euh, du coup, euh, ils ont, ils, vous écrivez une interface, vous, vous ne faites qu'écrire une interface, vous mettez une annotation dessus pour faire un appel-rest, vous dites ça, put machin truc, et le framework, enfin leur librairie, c'est même pas un framework, va vous générer l'implémentation à l'exécution. Et c'est du bytecode aussi. Enfin, c'est la même chose. Et euh, en fait, j'ai un type, qui est une interface, qui s'appelle Actor. Donc, c'est un acteur. Et l'acteur, il a une méthode par défaut depuis grâce à Java 8, qui permet de dire euh, greet, salut à tout le monde. Mais c'est un peu proche de la keynote d'ouverture. Hein. On n'est pas très loin. Hein. Du coup, je dis bonjour, je suis euh, machin et je joue, euh, je jouerai tel nom de, de personnage, voilà. Donc, first name, last name, character name. Très bien. Et il, le contrat de mon interface, c'est j'ai un first name, un last name et un character name. Et notez bien que c'est vraiment un contrat, voilà, comme vous en faites souvent avec des interfaces. Et du coup, euh, quand je, avec Buddy, si je lui donne une interface, ben là, il va pas me faire un héritage, il va m'en faire une implémentation. Sauf que pour faire une implémentation à l'exécution d'une interface, il va vous générer le bytecode pour implémenter cette, inter, cette interface il faut lui donner un, un, un FQN parce que le class il attend un FQN pour votre classe. Donc c'est ce que vous pouvez faire avec le name. Vous dites je crée une female actresse qui est qui va faire en fait un implement de actor. Mais dans le bytecode et à l'exécution pour vous. Et pour toutes les méthodes qui s'appellent character name, je l'intercepte et je dis Daenerys Targaryen. Donc je fais une implémentation de la méthode. Ensuite, pour le first name, je dis Emilia et last name Clark. Et ensuite, je peux même pour le fun alors que mon interface ne me le demandait même pas dans le contrat, je rajoute un attribut dans mon objet et je lui dis euh, elle a même un favorite actor qui est un autre acteur et qui est public avec un modifier public, pourrais, je pourrais faire get favorite actor sur mon objet, il va me générer euh, euh, et, enfin non pas du tout, c'est qui est juste public ça sera un public actor, favorite actor dans le bytecode, bon bien sûr je ne pourrais pas l'appeler puisque mon contrat d'interface actor ne, ne, ne permet pas d'y accéder mais bon, il est dans le bytecode quand même parce que c'est rigolo voilà et et donc là, voilà, je fais la même chose et ensuite j'appelle actor.grid et là ce, qui est, ce que vous fait un framework comme une librairie comme, comme Fein, il va vous générer des posts, des gets avec peu importe la librairie qui fait du reste derrière ou du http voilà, en fait on voit que là j'avais qu'une interface et ByBuddy a implémenté à l'exécution la classe qui est dessous et lui a donné du comportement, donc il lui a dit voilà, tu as appelé grid et donc j'ai first name, last name et que tu joues, enfin, le personnage que tu joues Ouais, pour les fans de Game of Thrones. Voilà. Euh, donc, ça, on peut faire des choses vraiment puissantes avec ByBuddy et juste avec un jar et une librairie en dépendance. Vous n'avez pas besoin, des fois, d'hériter de, de tout un framework, ou tout un, surtout à l'ère des microservices, où on veut, avoir un, on veut avoir un overhead le plus faible possible. Des fois, ben, un, au lieu de penser à oh, « attends, j'ai vu une super librairie qui permet de faire ça, c'est super, euh, tu mets une annotation, ça te fait le truc. Euh, » Tu, ben, vous pouvez penser à, à le faire, bon, je ne dis pas qu'il faut le faire vous-même dans tous les cas, mais s'il y a des choses assez simples, ByteBuddy, alors il faut savoir qu'en plus, ByteBuddy, pourquoi il est lightweight C'est parce qu'il n'a pour seule dépendance que ASM. Donc, en fait, quand vous appelez ce DSL ici, ben Raphaël Winterhalter a écrit la lib et il fait, il fait du ASM derrière. Mais vous n'avez pas à prendre des instructions de, de, de la JVM. Donc vous utilisez du Java et vous générez du bytecode avec un DSL. Donc vous avez la complétion, une documentation, vous avez tout ça. Euh, je vois qu'il me reste 8 minutes. Euh, voilà. C'est euh, très élégant et c'est puissant. Euh, Ce pas du tout mes slides. Euh, donc en conclusion, après je parlerai ra très rapidement si on a le temps des agents Java ou alors je prendrai des, des questions, des questions, je sais pas s'il y en a. Euh, du coup, euh, en conclusion, on peut retenir que pour ajouter du comportement euh, de préoccupation transverse par exemple, on peut utiliser l'AOP, mais ça va surtout servir... Ah, si dans votre application vous avez énormément de préoccupations transverses vous avez du login, du caching, du machin, hein, de la enfin de, de tout, tout un tas de préoccupations euh, donc qui vous préoccupent vous et pas votre product owner <rire> euh, vous pouvez utiliser de l'AOP parce que euh, vous pouvez vraiment séparer euh, tout ça euh, dans, dans, des, dans des fichiers séparés à côté de votre programme et euh, utiliser un compilateur ou un agent euh, Buddy, comme on l'a vu c'est super pratique pour écrire des librairies ou des frameworks ou des agents Java comme je vais vous montrer donc, ça, c'est plutôt à destination des, des, des, des gens qui maintiennent ou qui, ou qui écrivent des librairies. Mais pas que, comme je vous ai dit, des fois, plutôt que d'hériter de, de, de 50 mégas de jar euh, d'une librairie X, parce que vous avez besoin de faire, je sais pas moi, un arrobase, je sais pas quoi, sur un, un Pojo, euh, écrivez votre petit intercepteur avec ByteBuddy et générez votre bytecode vous-même. Il y a, dans, vous vous importez dans votre pomme, dans votre Gradle, et vous avez directement euh, ByteBuddy, et vous avez toute la, la puissance d'action de, de la génération de ByteCode euh, à la portée en faisant un contrôle espace l'espace sur votre complétion dans votre IDE. Euh, et pour la, dé, la découverte de types à l'exécution, je l'ai dit au début, orientez-vous plutôt vers la réflexion, euh, mais il ne faut pas faire de choses trop, euh, trop gourmandes avec la, la, la réflexion, parce que comme on l'a vu, le Just-In-Time compiler de la JVM est complètement largué. Il n'arrivera pas à prédire euh, les, tous les appels qui sont dans Java Lang Reflect ne peuvent pas être prédictibles à l'avance, en fait, euh, parce, que, euh, parce que le, le, le, le Just-In-Time Compiler fait des optimisations qui sont quand même relativement proches du machine learning, euh, ça ne s'appelait pas machine learning à l'époque, mais euh, il, il va essayer de voir quelle portion de code va être plus appelée, pour en faire des statistiques, euh, pour, pour, pour optimiser tout ça pour vous sans que vous le sachiez. Et il ne peut pas le faire avec la réflexion, parce qu'il ne va pas savoir ce que vous, avez, vous allez appeler, quel constructeur, quelle méthode vous allez appeler, euh, voilà. En plus, vous pouvez faire des choses pas très élégantes, comme c'était des champs privés, euh, avec la réflexion, euh, bon, si, si la JVM le permet, bien sûr, mais voilà. Euh, et on va peut-être... Bon, il reste cinq minutes, donc je sais pas si on... Euh, Est-ce que vous voulez voir la, le, comment on écrit un agent euh, Java euh, avec ByBuddy, ou vous, vous voulez poser des questions, je sais pas, comme, comme vous le souhaitez Est-ce qu'il y a des questions déjà on va, on va demander ça. Agent <rire> Agent. Donc... Euh, très bien, je sais plus où c'est, je sais où c'est, c'était là. En fait, tout à l'heure, vous vous rappelez dans mon Fibonacci ByteBuddy, j'avais écrit une mémorisation qui était, ben, je vous l'ai dit, hein, ça c'est ce, ce que va appeler mon mémorisation c'est-à-dire, j'en fais une nouvelle instance et ça, avec le DSL de ByteBuddy, je peux intercepter les appels à la méthode compute. Ben, écrire un agent en Java, c'est écrire, vous avez le main, qui est le point d'entrée de votre programme Java, Voilà. Et le, le, le JDK vous permet de faire le pre-main, qui, en fait, euh, euh, enfin, qui va vous permettre de greffer votre agent. En fait. ça. Donc ça, c'est une classe de, du JDK, instrumentation et les arguments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites un new agent builder. Donc ça, c'est by -Body. Default, parce que bon, je ne sais pas, default. Alors je vous avoue que je me suis moins penché sur les agents, mais voilà. Euh, vous dites... Pour tous les types à l'exécution, donc là j'ai au zéro filtre, hein. sur tous les types de mon programme, c'est un peu dangereux de le faire, euh, c'est un peu moins performant, mais voilà. <rire> je, je transforme ça, et en plus on peut faire une jolie lambda, bon qui est pas très lisible, mais j'ai mon builder, que mon builder c'est aussi ByteBuddy. Euh, j'ai un type description, classe loader, java module, ça, en fait, le, ce transform là, enfin, ce, ce, cette fonctionnal interface, c'est aussi le JDK, hein, il dit, euh, euh, transforme. transform, euh, enfin, je crois, hein, je suis pas sûr, transforme, je sais plus, enfin bon, en tout cas, ça, oui, c'est le, ah non, c'est peut-être by c'est ByBuddy, parce qu'il a rajouté Java module depuis Java 9. Euh, parce que maintenant il a fait voler sa librairie pour euh, jusqu'à. Il est très actif donc euh, c'est maintenu jusqu'à Java 10 et est de, il est déjà en train de prévoir Java 11. Donc euh, c'est une personne. Enfin euh, Raphaël il est, il est très très réactif par rapport à toutes les sorties de Java. Euh, il est très actif aussi pour Mokito pour le maintenir à jour euh, du coup puisqu'il est maintenant impliqué depuis le merge. Enfin euh, bon. Euh, je, je digresse, digresse plutôt. Euh, donc la méthode name compute, je reviens à mon, mon intercepteur mais je l'intercepte à mon, as, euh, mon aspect, à, mon, à ma classe mémorisation qui est en fait la même hein, que j'ai écrite tout à l'heure avec mon, mon DSL by Buddy, voilà. Et donc là, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que mon agent, il dit, voilà, si, si vous écrivez un jar qui contient cet agent, ben vous pouvez le greffer à votre JVM et euh, à l'exécution de votre programme, il va appeler le même intercepteur que vous auriez écrit dans un jar qui viendrait avec votre, votre appli, mais là c'est à l'exécution du coup, alors que là c'est par mode agent. Donc il y a un agent qui va tourner à côté de la JVM et qui va dire tiens, appel vers compute, j'intercepte à ce, à ce, par cet intercepteur que tu m'avais donné, donc je copie-colle le bytecode, et enfin, ou avant, après l'exécution, dans les instructions, je copie-colle ce que tu m'as dit et je l'exécute, voilà. Et je l'installe sur l'instrumentation qui est l'objet du JDK, qui vous permet de d'écrire de, des agents. Donc c'est quand même super simple, euh, d'écrire un agent avec ByBuddy euh, et d'ailleurs il euh, y, a, y a pas mal de boîtes qui remplacent leur, leur, leurs écritures d'agents par ByteBuddy parce que c'est quand même beaucoup plus maintenable que, que de l'ASM ben pour les gens qui veulent y rentrer directement euh, voilà euh, je sais pas s'il y a des questions du coup par rapport à ce que j'ai dit je sais pas si je pourrais répondre à tout puisque euh... ah d'accord Ok. Euh, oui. Ah non. Non. Est euh, où ça? Dans... Alors, je... Ah non. Pardon. Euh, C'était là où je disais que là tous ces frameworks là. Ouais. Non. Euh, là j'ai dit que ces frameworks utilisent de la génération de bytecode. J'ai pas dit qu'ils utilisaient bytebuddy Pardon, euh, j'ai dit vous utilisez tous de la génération de bytecode sans le savoir. Non, bien sûr, non, non, euh, non, non, euh, le, là, le, open JDK, JDK, JDK utilise, euh, je crois que c'est pour les lambdas, euh, c'est par invoke Dynamics, je ne sais plus trop, et, enfin, là, euh, peut-être que Jean-Michel Doudou euh, <rire> pourra nous éclairer plus, mais je, non, je, je, je, je sais que c'est pour les, les, les, les lambdas. Euh. Il y avait une histoire de, de, de proxy aussi, je ne sais plus. Enfin bon. En gros, ça n'utilise pas ByBuddy, hein, ça, ça utilise les. Je crois que peut-être c'est Gélib, mais j'en ai aucune idée en fait. Je sais pas. Euh, voilà. D'autres questions Non, mais merci beaucoup d'être venu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.